Occasion, ça. Merci tout le monde et merci à la presse locale qui euh, nous est infatigable. Merci également à les médias étrangers qui sont dans pays parce que je tout connais et nous avons traversé un moment. Nous sommes capables dire qu'il est extrêmement difficile, qui caractérisé par la mort tragique d'un président qui est élu pour cinq ans, qui est en fonction. Le drame pas laissé personne indifférent. C'est ça que fait remercier la communauté internationale, mais particulièrement le Premier ministre, le chef gouvernement. Nakaraibla, euh, secrétaire d'État américain, président, ministre des Affaires étrangères et ministre des euh, Affaires étrangères pays Espagne. Euh, Pour me citer ça yo seulement parce que moi recevoir ampile, ampile Kite ben on se voit en pile, en pile appel. Quittant Bono une bonne nouvelle, c'est que famille président, mais particulièrement Madame Lee il subit une opération hier mais état lit en forme nous parlé plusieurs fois hier elle a sorti dans salle opération m'ont honoré que c'était premier monde que le été relé pour te dire que forme on pas besoin inquiéter Les connaît ça n'a géré là les plus difficile ça n'a géré à ce qui ça c'est un gouvernement Intérimaire qui prend charge après l'amour tragique en président et que principale préoccupation c'est enquête là. Principale préoccupation moi-même comme premier ministre c'est enquête président pour le capable de, jouer de justice, pour madame les capable de, jouer de justice, première dame là, pour petite garçon le capable de justice pour petites villes capables de une justice. Pour également, Alie, l'Axamil, capable de jouer une justice. Et, somme toutes pour nations capables de jouer une justice. Moi, je voulais féliciter tout le monde dans la population qui gardait calme. Parce que peut-être, le plan a plusieurs étapes. C'était, fin tuer président et population prend la rue pour le de fait des chocages. Population 1, depuis le premier juin, les à appel gouvernement, appel premier ministre, qui c'était un appel au calme. Nous remercions la population parce que les intelligents et agit avec vigilance pour aider la police nationale à capturer les Colombiens avec deux Américains. Enquête là, c'est la principale préoccupation no. Parce que un président n'a pas mourir dans les conditions que nous connaissons. Torturé, humilié de façon tragique. Merci à la communauté internationale, particulièrement amis aux États-Unis, qui ont déjà offert l'aide dans -li l'investigation et l'enquête. Parce que le gouvernement. Pourquoi est que faut la faut qu'on enquête avec toute transparence et c'est dans ce niveau que nous allons aller Je adressé encore, une autre fois, avec Peppa Issé, pour me dire, restez calme nous-mêmes, nous avons fait tout ce qui est capable pour que le président nous faire jouer une justice. Il y a un pile, fauteur, en nos troubles. Nous connaissons effectivement un coup d'État, un, un, assassin, un assassinat comme ça, ce n'est pas un bagage qui est capable d'être impuni. Nous oui, comprenons ce qui s'est passé. Avec un pile de précipitation. Je pense que je dis, il faut que tous les acteurs politiques, il faut que tout le monde mette tête têtes ensemble pour nous capables de jouer une justice. Il a pas de monde qui doit précipiter. Parce que nous-mêmes dans le gouvernement, ce ça, qui ça intéresse préoccupations. préoccupation, c'est la justice, c'est l'enquête. Nous avons des précipitations, nous, mais nous ne tombé pas tombés par propre Parce que c'est la vérité qui nous a pas rien qui peut entraver processus le processus de l'enquête que la police a mené. Après ne trop long, je suis passé à la DGAI, la police nationale d'Haïti, lui-même qui disposait de l'autre élément nouveau dans éléments le cadre de enquête sur l'assassinat, et le sous président Jovenel Moïse. Merci un peu. Merci PM pour l'opportunité pour nous informer pays à le monde entier, sous évolution enquête qui dirigée dans le cas de du président Nouan. Fondine dans cas d'investigation, ça a deux niveaux d'enquête qui commencer. La première enquête. C'est l'enquête administrative qu'a faite au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables de sécurité, président, nous les responsables, l'inspection générale, prend des mesures conservatoires et nous continué chercher information pour garder le degré d'implication de chaque entité. L'enquête judiciaire qu'a conduite par la direction centrale de la police judiciaire nous nous phase très avancé par rapport à la présentation que nous avons fait vendredi dernier et jusqu'à aujourd'hui hein, mes chiffres, nous avons dit nous identifier 26 colombiens qui fait partie de commando ça qui a attaqué le président, euh, président de 26 nous de vendredi à jodien, hein, il y a un qui récupère avec appui population, hein, en Colombien, et bon, l'autre haïtien que nous arrêter Donc nous avons 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et trois haïtiens, de l'autre qui étaient là déjà. Eu. Que nous avons présenté vendredi dernier, plus aux haïtiens que nous arrêtés récemment. Monsieur Saha, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Marigot en 1910. 58. Information ça a été mené nous. Kai, individu ça. Et m'a dit, jusqu'à présent, c'est un individu qui était e entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon information que nous avons. Il était e pris en contact avec une firme d'investigation qui est responsable de la question de sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillance que nous avons mentionné déjà. Il est entré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques mouns yo, qui, dans un premier temps, assuré sécurité businessly. Tête pali en tant que président de la République. Mission qui était au départ, le débat à c'était dans un premier temps pour assurer sécurité individuelle Emmanuel Sanouan, Mais par la suite, la mission a changé. Bien entendu, information nous recueillons dans l'enquête, l'entrevue que nous avons avec euh, Bandi colombien en présence de interprète et qui est autorisé pour faire ça. Mission vient changé. nous vais présenter par Youn un mandat pour y aller procéder à l'arrestation du président de la République. Un mandat très connu la pour tout le monde. Et opération montée à partir de là. Il y a 22 lot assaillants qui viennent rentrer, qui viennent première équipe, et puis des contacts qui sont établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous, sous contrôle de la police, il était en contact avec. Une compagnie spécialisée en sécurité, en compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquons la progression de le yo fin crime. Le premier monde que nous avons really, fait, c'était Emmanuel, Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec de l'autre monde qui impliquent que nous reconnaissons comme nous avons la au fur et à mesure avec Elie comme auteur intellectuel de l'assassinat président Jovenel Moïse. Mais ça nous joue dans la caille, Christian Emmanuel Sanon. Nous jouons en képi qui écrit D.E.A. Nous jouons 6 étuis pour fusils et pistolets. Nous jouons une vingtaine de boîtes de cartouches calibre 12 et 9 mm. Nous jouons quatre plaques d'immatriculation de la République dominicaine. Nous jouons un chargeur de pistolet non garni. Nous jouons 24 cibles de tir non utilisées Deux véhicules et l'autre correspondance qui est adressée à plusieurs secteurs d'un pays. Nous avons profité pour nous dire tout, gagner plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous avons développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, du gouvernement de la Colombie constitué par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie qui offrit collaboration nous pour, pour permettre nous, de retracer les éléments qui ont quitté la Colombie qui est ce qui paye pour à qui est ce en communication avec la Colombie et source de financement qui est-ce qui paye Soit de la Colombie, des États-Unis, parce que CTU, la firme que nous parlons, est basée en Floride. Donc c'est toute information nous gagnée pour nous partager avec la presse, la population et le monde entier pour nous dire que le gouvernement, la police, là, déterminée et n'a pas avancé, à pas sûr sous auteur intellectuel yo, parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels membres de commando anciens militaires colombiens qui souterrains. il y a cinq là qui en cavale n'a populations population continuent continuer contribuer aider la police à rechercher eux parce que ce sont des éléments dangereux je parle de commando o commando qui ont une formation spécialisée qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. Cinq là, dans de monde, nous allons avec collaboration de toute population et partenaires étrangers qui travaillent avec nous sur le dossier. Merci. Nous allons remercier la presse, nous allons comprendre que ce dossier qui est extrêmement sensible et nous allons éviter, surtout éviter les réseaux sociaux parce que j'en ai remarqué. À chaque fois qu'on a un élément d'information qui est important, le gouvernement, CSPN, a fait le devoir pour informer de la population qui tient en Haïti, qui, monde qui est à l'étranger à travers la presse locale et la presse internationale. Merci beaucoup. Prime Minister, question for you. Radio Téléguiné, c'est cent là Tout joueur, toute équipe, toute catégorie veut jouer sous lit. Radio Téléguiné respecte les règles de Les pas attaquants, les pas cabarets gol pour vous. Les pas demi, les pas mener jouet pour vous. Les pas défenseurs, les pas cabarets et pour vous. Les pas gardiens, les pas cabarets et pour vous. Les pas fanatiques, pas Mandel pour chauffer équipe l'équipe. Mirelé Chalbaré pour Bien entraîné pour bien jouer. Jouer le pour jouer, pas tant de matchs fini. C'est où pour supporter équipe l'équipe C'est où pour choisir équipe l'équipe Radio Télé Guinée, c'est Pigot Stade, là, Pigot terrain, Pigot Tribune côté quel que soit équipe là qui a joué, qui doit buter goal, qui doit prendre goal, centré. Radio Télé Guinée, c'est.